Bonjour, de retour, de retour pour ceux qui ont suivi le premier live de ce matin. Sinon, bonjour et bienvenue pour ceux qui nous euh, découvrent maintenant. Je suis Damien Douany et euh, sur le compte aujourd'hui de Société Générale, ils m'ont donné les clés pour faire trois lives autour des notions de cybersécurité, cybermenace, cyberattaque, toutes ces notions autour de la cyber. Euh, nous sommes en direct de la European Cyber Cup au FIC à, à Lille. Il euh, y a plein de gens. Là, vous allez voir juste après, je vais vous montrer. Il on est au cœur d'un hackathon assez impressionnant avec je crois il y a 25 équipes de hackathon c'est assez impressionnant à voir euh, et donc aujourd'hui ce grand sujet justement c'est ce travail autour des, des cybermenaces cyberattaques c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne euh, et j'ai à mes côtés un spécialiste peut-être le spécialiste tout au moins un expert de la euh, de Société Générale qui est juste là et vous allez le découvrir il est là il s'appelle Grégory Tarian bonjour Grégory bonjour Damien bon, c'est euh, c'est plutôt sympa ça comme euh, comme hackathon qu'on voit autour de nous ah c'est ben, c'est, euh, on dirait, il y a du bug bounty, il y a, y, a, y a pas mal de choses pour essayer de trouver un peu des failles. Exactement. Et c'est là où on voit toute la jeunesse de la cybersécurité <rire> qui se réunit. <rire> Alors, justement, ils travaillent sur quoi aujourd'hui C'est quoi les tendances, les tendances des menaces cyber Alors, bah, les, les, les menaces cyber, notamment pour une banque, elles sont, elles sont de deux types. Le premier type, c'est des menaces qui vont cibler nos clients, mmh. donc nos clients bancaires hein, qui ont un compte en banque à la Société Générale. Et le deuxième type, c'est des menaces qui vont cibler notre système d'information, donc qui ont pour objectif voilà, de l'arrêter de euh, ou euh, de, de récupérer des informations confidentielles sur ce système d'information. Alors, j'en profite avant de continuer. C'est un live qui dit live dit conversation. Donc, si vous avez des questions euh, ou des réactions à ce est en train de nous raconter euh, Grégory, n'hésitez ben, pas. Vous l'avez posté juste en bas, là, juste là, euh, où il y a marqué Dites quelque chose. Eh ben, vous dites quelque chose, vous n'hésitez absolument pas. Si vous n'avez rien à dire mais que vous aimez beaucoup ce qui est en train de dit, vous tapotez sur votre écran, ça vous fait des petits cœurs, c'est sympa et ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Bien, donc, nous disions sur les tendances aujourd'hui ou les types plutôt de, de, de, de, de menaces. Est-ce qu'il y a des. Euh, on reste quand même là-dessus. En gros, c'est ah, à chaque sûr. fois essayer soit de rentrer par un client B 2 C ou B 2 B, entreprise ouais. ou, ou particulier, ou attaquer euh, les les systèmes, on va dire de direct de l'entreprise. Est-ce que les manières de faire évoluent aujourd'hui oui, oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être là-dessus qu'il y a des tendances ah, d'ailleurs. C'est là-dessus qu'il y a des tendances, tout à fait. Donc, euh, donc en fait, hein, les, les les les manières. Globalement c'est toujours les mêmes procédés euh, depuis plusieurs années, donc on peut parler du phishing, mm -hmm. Typiquement, on, on envoie un mail à quelqu'un, il clique sur le mail et ça l'envoie sur un site frauduleux. Donc il clique sur une, un lien ou une, une pièce jointe Exactement, c'est mm -hmm. ça. Vous devez mettre à jour votre compte euh, Exactement. Etc. exactement ça. Donc ça c'est ce qui vise plutôt nos clients et ensuite ce qui va viser nos systèmes d'information c'est souvent des menaces autour de vulnérabilité sur nos applications. Ou alors euh, également des menaces autour euh, des des partenaires avec lesquels Société Générale travaille, ils sont souvent moins euh, moins sécurisés que nous, ils ont moins de moyens pour euh, voilà pour pour sécuriser leur système d'information et les attaquants en fait passent par ces partenaires pour ensuite aller euh, dans le système d'information Société Générale. Donc aujourd'hui un peu un, un jeu de billard à deux ou trois bandes exactement. pour essayer de rentrer dans, dans les dans est les systèmes. Est-ce ouais. que ça c'est quelque chose qu'on voit en général dans les entreprises, enfin cette logique de d'essayer de passer par ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et, et, et justement c'est une tendance qui est de plus en plus prégnante euh, voilà, dans, le, dans la menace cyber. Avant, euh, les attaquants attaquaient euh, directement euh, voilà, les grands groupes, etc. Maintenant, et on le voit au travers euh, notamment de la conférence de, de l'ANSI ce matin euh, mmh. au FIC, euh, ils passent plutôt par les petites sociétés moins sécurisées euh, pour ensuite attaquer euh, voilà, des, euh, les grandes banques, en tout cas les grandes, les grandes multinationales. Donc. Est-ce qu'il y a des évolutions dans les euh, on est dans les types d'attaques on parlait de phishing c'est un grand classique quelque ouais, part il hein. euh, y a eu il euh, y a des attaques aujourd'hui qui sont peut-être est-ce que les attaques sont alors, on venait de le dire hein, on va dire en plusieurs en plusieurs points on va dire ouais. euh, est-ce que technologiquement parlant il y a aussi des, ah, des ouais, évolutions bah en fait les, les attaquants ils, ils vont souvent même plus vite que nous les défenseurs à trouver des nouvelles méthodes pour attaquer et pour aller sur nos systèmes d'information. Mm -hmm. Et notamment là les tendances qu'on voit c'est l'usage euh, bah typiquement de l'intelligence artificielle, voire même de chat GPT. Carrément. Ah oui, bien sûr, en fait, Le chat GPT, GPT dont on parle le actuellement. Célèbre, euh, euh, voilà. Le célèbre chat GPT où.. Euh, au final, ce, bah, cette IA va permettre euh, à n'importe qui de potentiellement découvrir des vulnérabilités ou euh, d'aller euh, facilement étudier euh, une faille sur un système d'information. On peut vraiment faire ça Alors, on veut pas donner de mauvaises idées, hein. on n'est pas là-dessus, hein. mais, euh, mais c'est assez impressionnant de se dire, de on se donne dire ça. Un code, on donne du code informatique à ChatGPT, il peut trouver dedans les vulnérabilités qui vont permettre ensuite de s'introduire sur euh, l'application ou le site, le site Internet. D'accord. Et ça, c'est des nouvelles menaces qu'on voit euh, bah, très récemment. Hein. ChatGPT, ça date d'un mois, mois ou deux, hein. mm -hmm. euh, et c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, voilà, qui est très prégnant. Et le deuxième point sur le phishing, euh, aussi ce qu'on voit, c'est euh, l'intelligence artificielle ou les attaquants euh, bah, peuvent euh, avec l'intelligence artificielle recopier euh, la voix euh, d'une personne euh, et puis ensuite euh, utiliser cette voix pour usurper l'identité de quelqu'un euh, dans le cadre d'une conversation téléphonique, dans le cadre d'une fraude au président, euh, des choses comme ça. Donc C'est vraiment Alors, les menaces. oui. Euh, Alors, je, je vais vous faire une confidence à, à vous aussi, Grégory, c'est que il y a récemment, j'ai écouté, j'ai discuté avec Steve Jobs, qui est mort, ouais. mais qui pour autant parle toujours. C'est ça. <rire> et il racontait la situation de Apple, comment Apple avait vécu euh, la période du Covid. Oui. Euh, extrêmement impressionnant, ah oui, oui, en termes de, de, de synthétisation de la voix extrêmement impressionnant. Donc, pour mmh. ceux qui juste pour ceux qui connaissent pas, ce que c'est que la, la, la fraude au président Expliquez en deux mots. Bah, la fraude au président, c'est euh, quelqu'un qui va appeler euh, notamment le, le service comptabilité de l'entreprise, euh, et il va se faire passer pour le président de l'entreprise, et il va demander au service comptabilité de faire un virement euh, urgent, exceptionnel. exceptionnel, pour une raison particulière, et la comptabilité qui a les droits, justement, de faire ces virements, euh, bah, va faire ce virement, et donc les fonds vont être, vont être extorqués auprès de l'attaquant. Pour on un sujet pas. dont on ne peut pas parler qui est secret, qui est niveau exactement, niveau comex voilà, voilà. mais vous comprenez, j'ai besoin de, de ces fonds très rapidement. C'est exactement ça. Voilà. Et donc maintenant, ce que je disais, c'est qu'on peut recopier la voix potentiellement du président pour encore plus voilà, arnaquer le, le, la cible. Pour vous qui nous rejoignez, nous sommes en direct de la European Cyber Cup à Lille, dans le, dans le cadre du FIC et, et on parle de, de tendances cyber avec Grégory Tarien. Grégory, aujourd'hui, c'est quoi les solutions qu'on peut avoir autour de vos... Mmh. Alors pas forcément encore émergents, mais déjà les solutions de base qu'on peut avoir sur euh, face à ces, cyber, ces cyberattaques, ces cybermenaces. Bah face, à, face à ces attaques, hein, no, notamment euh, si, si je reprends la, la thématique pour nos clients, euh, ce qu'on a mis en place depuis longtemps et, euh, et pour les clients de Société Générale c'est le cas, c'est l'authentification forte. Ça permet en fait d'avoir euh, deux euh, moyens différents de s'authentifier euh, sur euh, sa banque en ligne. Et donc ça permet d'éviter des attaques de type, enfin le succès d'attaques de, de type phishing, puisque la personne, enfin l'attaquant ne peut pas avoir les deux moyens d'authentification en même temps. Donc ce qui veut dire que par exemple on va recevoir, on va faire un, un premier niveau d'identification dans l'application, par exemple, ça. et ouais. on va recevoir ou un email ou un numéro ou un SMS. Un SMS, des SMS comme ça, qui voilà, permet, donc c'est ça qu'on appelle la, la double. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est d'office mis en place ou est-ce qu'il faut le valider dans certaines applications Il faut le demander, il faut le mettre en place. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, aujourd'hui... Euh Standard on va dire Alors c'est standard pour tous les on va dire les systèmes critiques, bancaires où on peut faire justement des virements, voilà, mmh. des, des opérations très sensibles. Par contre sur d'autres applications, c'est pas forcément automatique. Non, non, ça reste à implémenter, ça reste à.. Donc c'est quelque voilà. chose qu'il faut déclencher, Exactement. auquel il faut penser. Exactement. Quelle autre on va dire, solution qui finalement est implémentée, qui existe et qui permet de, de, de se prémunir, de réduire le risque bah, De réduire le risque si on reprend les, les, les attaques de type ransomware, voilà, qui vont impacter notre système d'information. Nous, à la Société Générale, on va travailler sur euh, bah, des solutions autour de, euh, de la correction de nos vulnérabilités sur, sur nos applications. Euh, on va travailler sur euh, des solutions qui vont bloquer en fait le. Le, le passage euh, des attaquants au niveau réseau donc, mmh. voilà, pour, pour vraiment euh, se prévenir contre les attaques et, euh, et c'est également le cas pour euh, nos partenaires. Donc, je vous le disais tout à l'heure hein, le, le, les partenaires, hein, les attaquants passent par nos partenaires pour ensuite aller euh, dans notre système d'information. Là, on va mettre en place euh, ce qu'on appelle des, euh, des pare-feux euh, qui vont permettre de bloquer le passage de ces euh, de ces attaquants depuis le partenaire vers chez nous. Donc, donc le oui. pare-feu, c'est le, le videur de la boîte de nuit, euh, c'est lui qui filtre. Tu rentres, tu rentres pas. Ça, voilà, voilà c'est <rire> exactement, exactement ça. ça. <rire> Alors Aujourd'hui, on voit aussi, il y a, il y a pas mal de, de, de... enfin là On, on parlait un peu du, du classique, si on peut dire, mais qui ouais. existe déjà et qui n'est pas forcément mis en œuvre par beaucoup de gens. Bah. Euh, Est-ce que il y a des choses qui émergent euh, avec des technologies elles-mêmes émergentes On parlait de l'IA, on parlait ouais. de, d'autres choses. Prenons, tiens, le, on parle beaucoup de tout ce qui est quantique aussi, avec des, des possibilités, des oui. capacités de calcul folles quand on voit les premiers chiffres. Euh, Est-ce que ça, ça, ça peut avoir un rôle à jouer à l'avenir Oui, alors le, le, le quantique, nous, d'un point de vue expert cybersécurité, mmh. on le voit plutôt comme une future menace. D'accord. Pourquoi c'est une future menace Parce que justement, cette capacité de calcul va faire que... Euh, nos algorithmes de protection des données, de chiffrement des données, de la signature électronique, quand on signe un crédit par exemple à la banque, etc., maintenant on signe électroniquement, c'est basé sur des algorithmes mathématiques qui, avec l'ordinateur quantique, vont être obsolètes et cassés. Donc, avec ces nouvelles technologies, bah, des attaquants vont potentiellement pouvoir euh, bah, euh, usurper une signature électronique bancaire, euh, voilà, usurper des clés, de, des clés de chiffrement, etc. Donc, on le voit plutôt comme une menace euh, aujourd'hui euh, que euh, voilà, une solution qui va permettre d'améliorer euh, la cybersécurité. Voilà. On parlait il y a quelques instants de fraude de président, d'intelligence artificielle, de chat GPT, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Euh, est-ce que ça, ça peut être une solution à... c'était une menace, mais est-ce que ça peut aussi être une solution on l'y a dans l'IA, l'IA en général. L'IA en général. Alors l'IA par contre, oui, c'est beaucoup plus une solution qui va nous aider euh, mm -hmm. voilà, dans, dans, dans la couverture de nos menaces. Euh, notamment, on le voit, il commence à y avoir des solutions pour euh, aider euh, les équipes de défense euh, au niveau des entreprises. Donc c'est ce qu'on appelle le SOC, les Security Operations Center. Mm -hmm. En fait, c'est des équipes qui vont euh, détecter des signaux faibles, des événements sur le système d'information, alerter et euh, éventuellement remédier, euh, chasser l'attaquant euh, s'il est, euh, est rentré. Ça aujourd'hui, c'est des fonds, c des euh, des fonctions qui sont très manuelles et l'intelligence artificielle elle va permettre d'automatiser tout ça euh, d'accélérer on va dire nos capacités de détection euh, et ça vraiment c'est quelque chose qui va permettre de nous aider dans l'avenir la, dans à nous protéger alors petite question si d'un côté ça accélère la protection est ce que le DIAB ne peut pas ne peut pas aussi accélérer les cyberattaques et, et on sûr, se retrouve à un match nul sûr, exactement alors ça accélère les, les défenses mais ça va, accé ça va accélérer aussi euh, la découverte de vulnérabilité des attaques comme je le disais tout à l'heure euh, maintenant euh, chat gpt permet euh, voilà très simplement de euh, détecter des découvrir des vulnérabilités euh, sur nos systèmes d'information. Autre technologie émergente aujourd'hui en dehors du quantique et de l'IA qui, qui est prometteuse euh, Non, enfin, aujourd'hui c'est vraiment l'IA. Enfin, mm -hmm. euh, en tout cas nous, à la Société générale, c'est vraiment l'IA sur lequel on va euh, vraiment se pousser euh, pour euh, voilà pour améliorer nos, euh, nos défenses euh, en, termes de, en termes de cybersécurité, euh, voilà sur, sur l'analyse des vulnérabilités sur aider en fait l'humain euh, voilà, dans ses capacités euh, pour aller plus vite et pour euh, voilà, contrer les attaquants beaucoup plus rapidement. alors Justement, euh, si on parle de, de Société Générale hein, et de ce qu'elle fait pour ses clients, qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de la double authentification Ça c'est peut-être la partie visible de l'iceberg, oui. la partie non visible de l'iceberg, vous faites quoi Vous mettez un quoi en œuvre, typiquement avec de l'IA, oui, pour, euh, bah, pour euh, parer euh, d'éventuelles fraudes oui. bah alors ça c'est très intéressant, ça fait euh, plusieurs années qu'à la Société Générale, on a mis en place un, un système qui s'appelle Mosaïque, mmh. en fait, qui a pour objectif de détecter la fraude euh, au niveau des comptes bancaires des particuliers. Mmh. Et en fait, ce que va faire Mosaïque, il va s'appuyer sur un, un, des données hein, qui sont euh, listées voilà, sur l'application sur bancaire. On va construire un modèle de données qui va simuler en fait, le comportement habituel d'un client et euh, toute dérive de ce comportement habituel donc typiquement euh, quelqu'un qui euh, ne déposait jamais de chèque euh, et qui se met à en déposer euh, 15 en une journée d'un montant de 1000, 2000 euros etc on va le détecter euh, au travers de ce modèle de données et euh, de notre moteur d'intelligence artificielle et ça permet justement de voir un petit peu les, les comportements anormaux euh, voilà, qui peuvent se passer sur, sur un compte bancaire et dans ce qui veut dire qu'il va recevoir une, une alerte lui disant est-ce que c'est bien vous exactement, euh... exactement. Voir, voir le virement peut être bloqué enfin voilà on peut faire tout un. alors un après si la, personne a, si la personne a changé de métier qu'elle était cadre et que de ce coup elle devient je sais pas moi commerçant donc elle fait. dépose régulièrement des chèques oui. euh, ça j'imagine que vous allez faire évoluer vous faites évoluer votre modèle alors il, il évolue tout le temps en fait et le modèle en fait il va donner une, il va donner une note en fait de comportement de l'utilisateur Mm -hmm. Et bien sûr, euh, si le comportement change du tout au tout, tout, on ne va pas bloquer euh, dès le début. On va apprendre euh, ces changements de comportement. Et si on voit effectivement euh, que voilà, le comportement est vraiment anormal, alors il y a plein de données, euh, c'est assez confidentiel, donc je ne vais pas oui, en parler dans euh, voilà, détail. Ben, on va détecter, euh, voilà, la, note, la note, de comportement anormal va augmenter, et on va effectivement euh, ensuite euh, avoir des opérations d'alerte et éventuellement de blocage, euh, voilà, des, euh, des virements. Alors. Euh... Pour la fin de ce live, c'est quoi les les on va on va le redire à nouveau parce qu'on l'a dit lors du premier live que je vous conseille d'aller regarder en replay sur le, le compte euh, Société Générale Twitter. Mais euh, quels sont les euh, on va dire les les pratiques les choses qu'il faut mettre en œuvre très simplement aujourd'hui. Euh, on parlait de phishing, on parlait de pare-feu, on parlait de euh, de fraude de présidente, Mais ce genre de choses là. Euh, aujourd'hui, c'est quoi les les éléments qu'il faut vraiment avoir en tête pour euh, assez facilement essayer de baisser le risque mmh. est-ce que d'abord l'humain reste vraiment ah bah euh, toujours le, le maillon faible c'est toujours le premier maillon faible l'humain et en fait l'humain il y a des pratiques très très simples hein. euh, euh, la première on en a parlé tout à l'heure c'est euh, typiquement dans euh, vos, euh, vos emails euh, dans vos comptes activer l'authentification forte mmh. tous les services que vous utilisez sur internet aujourd'hui proposent euh, le fait de euh, mettre en place de l'authentification forte et après sur le phishing euh, ce qui est important aussi c'est euh, regardez bien euh, quand vous recevez des mails voilà, que vous n'avez pas l'habitude de recevoir de regarder qui a euh, émis cet email et si vous n'êtes pas sûr de l'émetteur vous ne le connaissez pas, ne cliquez pas euh, sur les liens qui sont à l'intérieur de l'email je pense que c'est vraiment deux choses très très simples du quotidien qu'on peut faire pour éviter un très très grand nombre d'attaques euh, au niveau euh, voilà, personnel et au niveau, euh, au niveau bancaire prendre le temps de regarder, c'est vrai que des fois les adresses sont, un peu, bizarres. Ils sont euh... un peu bizarres il peut y avoir un 2S au lieu d'un S enfin, ils, sont, ils sont très malins les attaquants ils peuvent, ils peuvent quasiment recopier le nom euh, légitime de l'émetteur en changeant une lettre en inversant euh, des choses, donc faut vraiment bien regarder, prendre le temps avant de cliquer avant de faire une action. Euh, voilà, quand on reçoit un mail, des petites choses très bêtes aussi. On n'est pas censé recevoir un coup de fil de son conseiller qui, euh, qui nous demande des informations personnelles au téléphone, bien sûr. Je hein. dis ça, ça a failli m'arriver. Alors, pourtant, <rire> je connais bien le sujet, euh, mais dans le rush de l'action, dans le but, voilà, j'ai dans les transports et euh, d'un seul coup, ça m'a tilté. Il un truc qui va pas, mais Honnêtement, ah, ça un, peut arriver. Un conseiller, quel qu'il soit, euh, ne demandera jamais vos informations, euh, voilà, vos mots de passe, vos, votre code de carte bleue, etc. Jamais, jamais, jamais. Donc, ne le donnez jamais par téléphone. Jamais, voilà. Mm -hmm. Vous avez compris Jamais. Ne donnez pas vos voilà. informations personnelles. <rire> C'est plus simple. Voilà. C'est aussi simple que ça. En général. On parlait aussi tout à l'heure de, de technologie, bien sûr, ouais. quand même. Mm -hmm. Pour les entreprises, euh, euh, mots de passe, pare-feu, ouais. euh, antivirus… Ouais. Euh, c'est des mots basiques au sens qui sont dans le, depuis longtemps, mais qui manifestent qu sont longtemps dans le, dans le territoire, dans le paysage, mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui encore complètement euh, bien exploités. Bien exploités, bien implémentés, complètement euh, aujourd'hui et euh, ils sont bien, pas forcément bien implémentés surtout et, euh, et on le voit au niveau des attaquants, ils arrivent de plus en plus à contourner euh, ces mesures basiques. Et donc c'est pour ça que l'humain reste quand même le point le plus important, le point central pour éviter de, de, voilà, de subir de subir une attaque informatique. En termes de tendance pour finir, est-ce que, est que les mots de passe vont évoluer aussi Parce que les mots de passe aujourd'hui, on regarde chaque année, moi je regarde chaque année pour m'amuser le, le classement des mots de passe et je suis confondu par le fait que euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reste très souvent le numéro 1 de la liste. Euh, est-ce que ça c'est censé essayer d'évoluer je crois qu'il y, y, euh, y a des choses qui se passent dans ce sens là pour essayer d'oublier, bien sûr déjà on a la reconnaissance faciale sur le téléphone par Exactement. exemple, est-ce que tout ça ça va aller dans ce sens là bah, ça, je, je pense que dans l'avenir euh, plus, dans plusieurs années le mot de passe va disparaître mmh. la, la tendance et on le voit euh, par exemple chez Microsoft mmh. euh, leur nouvelle politique c'est de faire disparaître le mot de passe, n'importe où et donc de le remplacer effectivement par de la biométrie euh, de la reconnaissance faciale, la reconnaissance du doigt euh, de la voix etc Après, euh, je on le voit aussi que... chez Apple, on ouais. le voit chez la cool plupart avec... des, des grands acteurs ouais, du marché Bien sûr hum. et, euh, et après je pense qu'un conseil sur la partie mot de passe hein, Qui est simple Tu as parlé tout à l'heure d'un, oui. deux, trois, quatre, cinq, six, tests, etc Mais un mot de passe euh, euh, On va dire robuste Vous pouvez écrire une phrase en tant que mot de passe Par exemple euh, Je travaille à 9h le matin euh, C'est quelque chose qu'on se souvient euh, régulièrement Et ça c'est un mot de passe qui est euh, très très robuste hum. N'essayez pas de trouver des combinaisons de mots Des choses comme ça qui sont euh, voilà, compliquées à retenir Trouvez une phrase et ça, c'est votre mot de passe. Et c'est beaucoup plus sécurisé que 1, 2, 3, 4, 5, 6 et test, effectivement. Voilà, vous voyez, il y a des grandes tendances, puis il y a des choses toutes simples. Allez, moi, je vous rajoute une petite astuce de geek. remplacer certaines lettres par des chiffres. Oui. Vous voyez genre un A par un 4, <rire> ça s'appelle du lit. <rire> Cherchez sur Google, vous trouverez L2OT. Euh, merci beaucoup, toutes eh bien, de toutes ces informations autour les tendances. Finalement, c'est c'est pas prêt de s'arrêter. Ah bah non, ça évolue euh, toujours. La cyber, c'est continu. Et tout donc tout plus que jamais, plus que jamais, on doit à la fois soi-même se responsabiliser et aussi faire confiance à des acteurs comme Société Générale, euh, qui, on l'a vu, met en place énormément de choses pour essayer de se prémunir des différents ça. risques. C'est ça. Très bien. Et eh ben merci à vous qui nous avez regardé. Il y a un troisième live tout à l'heure à 14h30. Euh, on va vous laisser le temps de déjeuner hein. on se retrouve tout à l'heure à 14h30 on, on parlera de, de l'expertise autour des notions de cybersécurité on parlera aussi des femmes dans la, dans, dans la tech Bah oui, parce qu'on le voit aujourd'hui autour de nous je vais faire un, un petit panoramique vous voyez, il y a un hackathon avec plein de personnes qui sont en train de coder euh, il y a des femmes mais il n'y en a pas tant que ça et donc mais ça évolue et donc justement on en parlera tout à l'heure aussi avec, avec notre experte merci beaucoup et à tout à l'heure pour un, un prochain live